Et les poules domestiques, en moyenne, vivent à peu près 8 ans. Euh, évidemment, si on les laisse vivre leur vie, sachant qu'en élevage, un poulet de chair va vivre 35 jours et une poule pondeuse, un an, à un an et demi.